Pinaise. Bon, c'est pas quelques fils qui vont m'arrêter ah Droit, bien droit Voilà, lisse comme tout Ça m'étonnerait que ton petit copain l'artisan puisse en faire autant Je crois que tu as mis trop de plâtre Oh, et c'est maintenant que tu le dis Je te l'ai dit au moins 100 fois Alors c'était ça le bruit sourd que j'entendais Je vais appeler un artisan